Dans le module 3 du programme « Manifestez vos désirs », vous allez revenir sur votre territoire. C'est-à-dire que ce module va justement vous aider à vous détacher du regard de l'autre, vous détacher de cette attente et de ce besoin de reconnaissance vis-à-vis -vis de l'autre pour enfin être sur votre propre territoire. Qu'est-ce qui se passe généralement Peut-être que vous allez vous retrouver, c'est que généralement, vous êtes en attente euh um, de de ce que pense l'autre, ce que pense l'autre, ce que dit l'autre, la réaction de l'autre, ce que ressent l'autre est souvent bien plus importante que ce que vous ressentez vous-même. Vous voyez bien que vous n'avez pas accordé autant d'importance au regard de l'autre, pour certaines personnes c'est facile, mais vous, vous voyez bien que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes véritablement en fusion et en association avec l'autre et donc vous avez cette difficulté d'être dans cette dissociation pour que vous puissiez revenir sur votre territoire. Pourquoi C'est totalement normal parce que durant votre enfance, ce moyen a été un moyen pour vous permettre d'être en lien. Ce moyen est le moyen que vous, que vous avez utilisé pour ressentir l'amour, pour vous sentir dans un espace où vous vous êtes senti en sécurité. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, cette Programmation, ce mécanisme qui est programmé en vous, ré, perpétue. C'est-à-dire que dans votre enfance, vous avez dû accorder de l'importance à l'autre et vous mettre en retrait pour répondre aux attentes de l'autre en priorité pour être aimé. Et c'est dans cette mécanique-là que vous êtes aujourd'hui c'est la raison pour laquelle il est compliqué pour vous de donner de la valeur à ce que vous ressentez et que vous puissiez donner de la valeur à vos désirs. Le module 3 du programme Manifestez vos désirs va vous permettre justement d'être dans ces réalités, de vous dissocier de l'autre pour être chacun dans son territoire et ensuite être dans des réalités euh, séparées, mais dans des réalités partagées. À l'issue de ce module, vous allez donc Oh, rentrer en relation avec vous-même, et ça c'est génial, mais avec vos désirs, c'est-à-dire que vous allez enfin donner de la valeur à vos désirs, à vos ressentis, vous allez vous retrouver dans votre propre monde, et ça, vous allez voir que ça va vous faire véritablement du bien, parce que c'est de cette façon-là que l'autre va aussi accorder de l'importance à vos propres ressentis, puisque vous êtes vous-même sur votre territoire. Vous allez voir quelle joie c'est de ne pas être un poids pour l'autre aussi. Je vous souhaite la bienvenue dans le programme Manifestez vos désirs.